Le fameux Elle tourne, ça vient d'Alice Guy, la grande précurseuse, puisqu'il faut savoir que la première personne qui a fait un film de fiction, c'est une femme, c'est Alice Guy. Avant, le cinéma était comme une, une, une espèce de photographie animée et elle, elle a dit, mais en fait, avec cet outil-là, on peut très bien raconter des histoires. En 1914, elle a euh, donné une conférence devant un, une audience féminine et elle a expliqué sa situation. Et elle a dit, écoutez, je me sens un peu seule, euh, mesdames tournez. Et notre réponse est, eh bien, elles tournent. On a la preuve, et la preuve c'est le festival. Et depuis le départ, elles tournent, mais elles tournent aussi dans le monde. Partout, il y a des femmes qui font des films. Hein. Et il faut les montrer, il faut voir leur... Euh, c'est vraiment la, comment les femmes voient le monde, en fait. Depuis le début, euh, c'est vraiment très important cette ligne, c'est d'avoir des films du monde entier. Il y a 15 ans, toute une équipe de femmes dans le cinéma, on a senti qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que la situation était intenable. C'était très difficile même de montrer nos propres films et que donc il fallait créer une structure pour pouvoir montrer que les femmes faisaient aussi des, réalisaient aussi des films. Ça s'est passé finalement en 2008 et ça s'est fait au Botanique. C'était une espèce de fête en fait, parce que pour la première fois, on était inscrits dans l'espace public aussi. Et en fait, tout le monde pouvait voir que les femmes font des films. D'avoir un festival de films de femmes, ça permet aussi de montrer une situation sociale, en fait, dans, dans la société et surtout dans le milieu culturel, ce qui se passe. Et au niveau des thématiques, on essaie d'avoir des, des choses qui sont très diversifiées, des films qui viennent de pays qui sont partout dans le monde euh, et d'avoir euh, voilà, une surface de territoire qui recouvre un petit peu tout. Euh, mmh. voilà. Et on essaie d'inviter les réalisatrices. Les réalisatrices. Parce que venir expliquer quand on vient de loin comment on a fait le film, le processus créatif évidemment oui. est tout à fait différent. Par exemple, si on est de Ouagadougou ou de New York sur le même thème, le film sera différent. On a toute la partie Graines de cinéaste. Donc le projet Graines de cinéaste, c'est un projet qui est né il y a trois ans maintenant dans l'ESBL Tourne. Et euh, l'idée, c'est de vraiment soutenir les réalisatrices qui sortent d'école, euh, de les euh, de leur permettre de rentrer dans la vie active, dans euh, le monde du cinéma. Donc on s'est rendu compte avec une étude il y a, euh, en, en 2016, qui était sortie en 2016, il y a 50% de réalisatrices, 50% de femmes dans les écoles, et en fait, à la sortie, elles disparaissent. Il y a plus de la moitié qui disparaissent, et donc nous on s'est dit, là il y a un problème, il faut qu'on soutienne en fait ces réalisatrices, il faut qu'on soutienne ces femmes à l'entrée euh, euh, du monde du cinéma. Euh, et donc euh, le projet, euh, envie de montrer ses premiers et deuxièmes films de réalisatrice. Et donc, on a deux séances qui se dérouleront le vendredi 24. On a la séance Youth et la séance Inside. Et donc, c'est plein de courts métrages, tous genres confondus, animation, documentaire, fiction. Et c'est assez chouette.